Bonjour. Concernant l'utilisation du boisseau, il y a un certain nombre de règles importantes qu'il faudrait que l'enfant euh, connaisse très bien. Euh, la première de ces règles, c'est euh, la notion, ou on va dire, la règle des papas et amis. Cette règle s'applique surtout aux chiffres de 1 à 9. L'ami d'un chiffre, c'est ce qu'il manque pour faire le nombre 10. En langage mathématique moderne, on parlera de complément à 10. Donc si on donne un exemple, ou plutôt des exemples, nous voyons par exemple que l'ami de 1, c'est 9. Mais aussi, en retour, l'ami de 9, c'est 1. L'ami de 2, c'est 8. Leur papa étant, comme on a dit tout à l'heure, leur papa étant 10. Et l'ami de 3, c'est 7. On peut dire aussi que l'ami de 7, c'est 3. L'ami de 4, c'est 6. Et l'ami de 6, c'est 4. L'ami de 5, c'est 5. Et vice-versa. La notion d'ami et de papa intervient surtout lorsqu'on fait des additions et des soustractions. En ce moment, l'ami... Vol au secours du nombre qui est sous considération lorsqu'on n'a pas assez de boules pour effectuer l'opération d'addition ou de soustraction. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, alors le chiffre, le nombre 10, en fait, est appelé le papa. Et il va toujours venir, quand on prend le oiseau, il va toujours venir de la colonne à gauche de celle qui est sous considération. Nous allons donner tout à l'heure. Quelques exemples. Donc, si je suis dans la colonne des unités, le papa viendra de la colonne des dizaines. Colonne qui est à gauche. Si je suis en train de faire des opérations dans la colonne des dizaines et qu'il y a des boules qui me manquent, le papa viendra de la colonne des centaines. Si je suis en train de faire des opérations dans la colonne des centaines, il y a des boules qui me manquent, opérations d'addition et de soustraction. Alors, le papa viendra de la colonne des milliers, et ainsi de suite. Tandis que l'ami va venir de la colonne sous considération, c'est-à-dire la colonne où elle est en train de faire l'opération d'addition. On va prendre un cas concret. En faisant une opération très simple, par exemple, le oiseau est à position, en position initialisée, donc il n'y a aucune boule dans les positions activées. Et en ce moment, il y a toujours 5 en bas ici, et 4 en haut. Alors, je vais faire l'opération, par exemple, 12, hein, 12, c'est mieux que je prenne ici, 12, donc une dizaine, deux unités, plus 19. Je fais exprès de prendre 19, parce que je sais que je n'aurai pas 9 boules ici, dans cette colonne des unités, pour ajouter. En ce moment, je vais avoir recours au concept d'amis. Et il faut savoir, que en addition, le papa, il s'ajoute toujours. Tandis que l'ami va être enlevé, soustrait. En soustraction, c'est le papa qui s'enlève toujours. Et en ce moment, l'ami va s'ajouter. Les deux opérations sont contraires. Quand on ajoute le papa, on enlève l'ami. Quand on enlève le papa, on ajoute l'ami. Alors, donc, on va continuer cette opération 12 plus 19. 19. Alors, je dois ajouter 9 unités. Et je vois que je n'ai pas assez de boules en position désactivée ici, puisqu'il y a 4 ici et 3 ici, ce qui fait 7. Je ne peux pas donc ajouter dans les unités ici. Qu'est-ce que je fais Comme c'est une addition, je vais ajouter une dizaine, le papa, et je dois enlever maintenant le complément à 10 de 9, du chiffre 9. Donc, c'est-à-dire que je dois enlever l'ami de 9. Et on a dit tout à l'heure que l'ami de 9, c'est 1. Donc, ça veut dire, dans la colonne sous considération, je dois enlever 1. Ça, c'est fini pour l'addition du 9 de 19. Maintenant, il y a toujours la dizaine que je dois ajouter. Si j'ajoute la dizaine, ici, là, il n'y a aucun problème. J'ai suffisamment de boules, ici et là. En ce moment, j'obtiens le résultat de cette opération qui fait 31. De la même façon, supposons que on ait tout désactivé, là. là, il y a 5 donc, et il y a 5. Et qu'on veuille faire une opération de soustraction, qu'on se trouve confronté au fait qu'il n'y a pas assez de boules dans la colonne sous considération, qui peut être une colonne hein, unité, une colonne dizaine, une colonne centaine. On va dire par exemple, euh, on va dire... Euh, 32, je vais prendre le chiffre 32, 30, 30, euh, on va dire 32, voilà, ça c'est 32, euh, moins euh, 19. Bon, je vais voir que je n'ai pas suffisamment de boules dans la colonne unité ici. 32 moins 19. Alors, qu'est-ce que je fais je dois enlever 9 boules de, 30, de 9 unités. 32 moins 19. Donc je vois que je ne peux pas, parce qu'ici il y a 7 boules qui restent en position désactivée. En ce moment, j'utilise le concept d'ami. Et l'ami de 9, c'est 1. Donc qu'est-ce que je fais Je dis que tout à l'heure, dans la soustraction, on enlève toujours le papa. J'enlève le papa et j'ajoute l'ami de 9 ici. Mais ce n'est pas fini, j'avais 32 et je devais enlever 19, donc je dois encore enlever le 1 de 19, qui est une dizaine. Donc 32 moins 19, le résultat c'est quoi Eh bien, on a une dizaine et trois unités, c'est-à-dire 13. Et ainsi on procède à l'application du concept d'un. Alors ça c'est la première règle, il faut que l'enfant connaisse très bien hein, qu'est-ce que c'est que cette notion d'ami et de papa. Une autre règle qu'il est important que l'enfant connaisse, eh c'est la règle de multiplication des colonnes. Vous savez bien que le oiseau est construit sur la base du système décimal, et donc, un système de calcul qui s'appuie sur la position des nombres. Alors, il est important de savoir, surtout, pour ce qui est de la multiplication, cette règle de la multiplication des colonnes. Quand on a une unité, qu'on multiplie par une unité, eh bien, le résultat est une unité. Une dizaine multipliée par une unité, le résultat est une dizaine. C'est comme si l'unité est absorbée par la dizaine. Par contre, la dizaine multipliée par la dizaine donne des centaines. Et c'est bon de savoir ça sur le wasseau. La centaine multipliée par l'unité donne toujours la centaine. La centaine multipliée par la dizaine donne la, la, le millier. Vous voyez là. Centaine multipliée par dizaine donne millier. Donc, on va dans la colonne, la troisième colonne, à gauche. Et la centaine multipliée par la centaine donne des dizaines de milliers. Dm, nous avons noté. Tandis que le millier multiplié par l'unité donne toujours le millier. Le millier multiplié par la dizaine donne la dizaine de milliers également. Et le millier multiplié par la centaine donne la centaine de milliers, donc cent mille. Et la, le millier multiplié par millier donne millions, ainsi de suite. Alors nous allons faire l'application de ce, cette règle de multiplication des colonnes en prenant le oiseau lui-même, mais en faisant aussi des petits dessins sur cette ardoise. Nous prenons le cas, donc, le oiseau, pour faire la multiplication, nous positionnons le oiseau en, en, en, en position verticale, hein, en certains diraient portrait, alors que l'utilisation normale pour l'addition et la soustraction, c'est position paysage. Alors, euh, si on regarde le oiseau, on voit quand on met en position verticale, c'est-à-dire donc portrait, et on a effectivement quatre colonnes comme ça. Tandis qu'en ce moment, on a jusqu'à 6 lignes. 4 fois 6, 24. Nous avons reproduit ces colonnes et ces lignes ici. Et nous avons pris l'exemple du chiffre des nombres 23 multiplié par 12. Alors, nous allons montrer comment les résultats se positionnent dans les différentes lignes. 23 multiplié par 12. Alors, si nous prenons cette opération et que nous appliquons la règle de multiplication des colonnes, alors, 2 est une unité, multiplié par 3, qui est une unité, le résultat, c'est un 6, c'est une unité. Et donc, ce chiffre unité, il va se placer là. Nous allons faire ça tout à l'heure sur le vaisseau. Ensuite, on prend le même 2, on multiplie par une dizaine ici. Donc, unité multipliée par dizaine, ou encore dizaine multipliée par unité. Et bien, on a dit ici, le résultat, c'est une dizaine. Donc, le résultat de ceci se met là, en bas, dans la ligne troisième ligne. Hein? Donc Mais c'est une dizaine. Maintenant, on passe au chiffre 1, qui est une dizaine. Une dizaine multipliée par unité, le résultat est une dizaine. Ça se met dans la quatrième ligne, le résultat, ici. Non pas ici, mais là. Ensuite, on prend le 1, une dizaine multipliée par une dizaine. On a dit que dizaine multipliée par dizaine donne centaines. Donc le résultat, il est mis dans la colonne centaine ici. Et après, on prend ces deux lignes et on les additionne. Ça, c'est donc euh, ce que nous allons faire, ça, sur le boisseau lui-même tout à l'heure. Et le résultat final, donc, qui est une opération d'addition, bien sûr, il faut en ce tenir compte des notions d'amis. Hein, lorsque les boules dépassent, euh, dépassent en particulier euh, euh, euh, neuf boules, il faudrait euh, créer une dizaine. Bon, donc nous prenons cette opération. Alors nous disons que 2 multiplié par 3, ça fait 6. 3 fois 2, 6, et on a 6 unités. Donc je mets ces 6 boules, boules ici. Ça c'est 5, 6. 6 boules. Ensuite je prends le 2, je multiplie par le 2 ici, ça fait 4. Seulement, ça c'est unité multiplié par dizaine. Ça, ça donne une dizaine. Donc, c'est quatre dizaines. et Là, c'est quatre dizaines ici. Voilà la troisième ligne. J'ai fini. j'ai fini avec ce chiffre. Je prends ce chiffre. une fois 3, 3. Seulement, c'est dizaine multiplié par unité. Et donc, on met un chiffre 3 ici. Dans la colonne des dizaines. Ensuite, je prends une dizaine multiplié par une dizaine. Le résultat est une centaine. Une fois 2, 2 et deux centaines. Et ça se met dans la quatrième ligne toujours. Deux centaines. Et maintenant, il s'agit d'additionner les lignes 3 et 4 pour mettre le résultat dans la ligne 5. Si je regarde ici, bon, il n'y a rien ici. Et donc. Euh, il vaut mieux utiliser des boules complètement différentes de ce qui est là. Comme ça, s'il y a une erreur, on peut s'en rendre compte tout de suite. Ici, il y a 6 boules. Donc, je vais compter 6 boules ici. 3, 4, 5, 6. Pour là-bas, il n'y a aucun problème. Ensuite, ici, il y a 4 boules plus 3. Ça fait 7. Donc, je mets 7 boules ici. 4 ici, 5, 6, 7. Et là, dans la colonne des centaines... Il n'y a que 2, donc je mets les 2. Au cas où, en additionnant, si euh, les 3e euh, et 4e lignes, on dépasse le chiffre 9, il faut créer la dizaine ou la centaine. Il faut les reporter donc sur les colonnes de gauche. Donc ici, en l'occurrence, il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Donc le résultat que j'obtiens ici, ça fait 200, 200, 200, de centaines donc. Et ici, j'ai quoi J'ai 7 boules, donc... Euh, 2 euh, deux, deux, deux centaines, 7 dizaines, et puis, et puis combien Ici j'en ai 6, 6 unités. Donc le résultat de cette opération, on va marquer ça. Ce résultat sera donc en particulier 276. 276. Et l'enfant peut porter, donc, si on avait posé l'opération, il peut porter ce résultat sur sa feuille. 276. Voilà. Ah, en fait, donc, euh, ces deux règles sont très importantes. Il faut que l'enfant maîtrise cela pour maîtriser les opérations euh, d'addition, euh, de soustraction et de multiplication, mais aussi de division. On voit que la division, ce n'est pas autre chose que la combinaison de multiplication et d'addition et de soustraction. Donc, euh, en principe, il ne devrait y avoir aucun problème. Merci.